Allô. Vous voudriez une pizza Oui justement j'appelais pour ça Je voudrais me régaler C'est à vous que j'ai pensé Histoire de me mettre au bien Je voudrais une végétalienne En supplément des poivrons chorizo et mochon. Très très bien tout est noté Nous sommes prêts à cuisiner Quelques minutes à patienter Et alors vous serez livrés Cette belle pizza s'annonce délicieuse Pizza Mamma La la la la la la la Pizza Mamma mia Italiana Pizza Mamma mia La la la la la la la Pizza Mamma mia Ça qu'est-ce que j'aime ça je suis livreur de pizza et voici votre pizza. Ça a l'air très bon, si mer chef. J'ai à manger de rechef La pizza est découpée, Je m'apprête à déguster. Je mange la première bouchée. C'est si bon j'en suis touché. C'est un régal, un trésor. Tellement bon que je dévore. J'ai déjà tout terminé. Je me suis bien régalé. Cette belle pizza était délicieuse Pizza Mamania La la la la la la la Pizza Mamania Vizetta Italiana Pizza Mamania La la la la la la la Pizza mamma mia. Ça alors qu'est-ce que j'aime ça